Comment bien sentir les arômes Pour le savoir, nous allons faire une expérience. Avant toute chose, il faut se mettre en condition. Respirez profondément. Et concentrez-vous sur les arômes que vous allez ressentir. Pour cette expérience, nous allons utiliser de la confiture. Mais si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez prendre un autre aliment assez fort en goût, comme un morceau de fromage, du poivron, du chocolat ou du miel par exemple. Vous êtes prêt Commencez par vous boucher le nez. Mettez l'aliment dans votre bouche, puis mastiquez pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, débouchez votre nez et respirez en gardant encore l'aliment en bouche. Puis, avalez l'aliment. Qu'avez-vous ressenti Comment avez-vous ressenti le goût de l'aliment pendant que votre nez était bouché Comment avez-vous ressenti le goût de l'aliment lorsque vous vous êtes débouché le nez Si vous n'avez pas senti de différence, recommencez et concentrez-vous sur vos sensations avant et après avoir débouché votre nez ou essayez avec un autre aliment. L'aliment semble ne plus avoir de goût quand votre nez est bouché. A l'inverse, le goût réapparaît très nettement quand votre nez n'est plus bouché. Le pourquoi du comment Le goût d'un aliment correspond à la fois aux saveurs perçues grâce à la langue, exemple le sucré, le salé, et à ses arômes, par exemple l'arôme de fraises, d'abricot, d'orange, etc., qui voyage jusqu'au fond de la gorge, puis remonte jusqu'au capteur de l'odorat. Ainsi, dans l'expérience, le fait de se boucher le nez a pour effet de couper la circulation de l'air entre la cavité de la bouche et la cavité du nez, et donc bloque la perception des arômes. Et si vous avez l'impression que l'aliment n'a plus de goût, c'est parce que ce sont surtout les arômes qui donnent du goût aux aliments. Cela explique que vous ne distinguez plus s'il s'agit d'une confiture de fraises, de framboises ou d'abricots, vous percevez uniquement sa saveur sucrée et acide, par exemple. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes enrhumé. Comme votre nez est bouché, les arômes n'atteignent plus les capteurs situés dans le nez et vous avez l'impression que l'aliment n'a plus de goût. Pour devenir expert en la matière, comptez le nombre de mastications nécessaires pour que l'arôme de l'aliment se développe complètement. Vous constatez que l'arôme devient de plus en plus fort au fur et à mesure de la mastication. Ainsi, pour bien percevoir les arômes, il faut prendre le temps de bien mastiquer chaque aliment.